Et pour rafraîchir votre mémoire à ce propos, je vous invite à consulter les prévisions hebdomadaires de la semaine passée. Cette semaine, j'allais parler de l'entrée de Saturne dans votre huitième maison. Mais ensuite, je décidais d'enregistrer une vidéo à part, car Saturne va rester dans cette maison jusqu'au juillet. Et vous pourriez vouloir consulter la vidéo plusieurs fois d'ici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 Et vous, Cancer Donc, la Lune est dans votre neuvième maison, une très belle influence stimulée par les belles énergies qui règnent durant cette journée. Votre popularité sociale fait de vous un centre de gravité et Vénus dans votre onzième maison apporte beaucoup d'harmonie à vos relations d'amitié. Ce qui fait de cette journée un moment opportun pour organiser des sorties ou des réceptions. Votre optimisme sera contagieux et cela se manifestera dans la manière dont vous accueillerez les autres. Une belle spiritualité paisible vous invite et contribue à apaiser les autres d'une manière merveilleuse. Mardi et mercredi pour le Québec, mardi, mercredi et jeudi AM pour l'Europe, la lune sera dans le bélier, votre dixième maison. Donc, la Lune sera dans le Bélier et les plus chanceux seront Bélier Sagittaire et Lion et vous, vous êtes ici, cher Cancer. Donc, la Lune est dans votre dixième maison et les tensions pourraient être fréquentes au boulot. À cause de quelques obstinations, soit de votre part ou de la part des autres, vous pourriez vous sentir très opiniâtre à propos d'un sujet en particulier et ce, euh, ce que les autres en, en pensent ne vous intéresse pas vraiment. Ce n'est pas le bon moment pour euh, dire aux autres comment ils devraient penser ou comment ils devraient agir. Les relations avec votre partenaire, votre famille et vos amis proches sont les plus susceptibles de souffrir de vos actions impulsives durant cette période. Canalisez votre énergie vers le travail acharné et l'exécution de vos tâches et évitez le plus possible d'entrer dans des débats inutiles qui ne vous serviront à rien. Jeudi, vendredi et samedi pour le Québec et jeudi PM, vendredi et samedi pour l'Europe. La lune sera dans le taureau dans votre onzième maison. Les plus chanceux seront Taureau, Capricorne et Vierge, et les moins chanceux, les, les, les Gémeaux. Et vous, vous êtes ici, chère cancer. Pardon. Donc, une période généralement amicale durant laquelle le travail d'équipe et les activités de groupe seront favorisées. Les énergies durant cette période vous apportent de bons sentiments et de la générosité. Vous partagerez vos sentiments et vous ouvrirez à vos proches, à vos amis, ce que vous ferez sentir, ce qui vous ferez sentir plus détendu et sociable. Donc, vous ouvrir à vos amis et à vos proches vous rend plus confortable dans votre peau. Vous vous fait sentir plus détendu et plus sociable. Juste soyez attentif que les personnes malveillantes ne prennent pas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 car les, les prochaines journées seront fantastiques pour vous. Par contre, j'aimerais répéter aussi l'avertissement de la semaine passée euh, à cause de la conjonction de Pluton et Mars. J'aimerais euh, que vous soyez, s'il vous plaît, très prudents dans vos déplacements, dans les activités physiques que vous ferez, euh, par exemple en manipulant les objets pointus, les couteaux,